Bonne fête du Canada! Aujourd'hui, on célèbre notre incroyable pays, que ce soit en regardant les feux d'artifice, en faisant un barbecue avec nos voisins ou en passant du temps dehors avec nos enfants. Et en 2019, on a beaucoup de choses à célébrer. Au cours des quatre dernières années, les Canadiens ont créé plus d'un million d'emplois. Le taux de chômage est à son plus bas depuis les années 70, et à travers le pays, 825 000 Canadiens ne vivent plus sous le seuil de la pauvreté. Notre pays regorge d'opportunités à saisir et de progrès qui méritent d'être célébrés. Et c'est grâce à des gens comme vous. Les Canadiens incarnent nos valeurs chaque jour en prenant soin les uns des autres, des communautés qui font preuve de générosité, des petites entreprises qui font croître notre économie, des hommes et des femmes qui portent fièrement l'uniforme et défendent notre sécurité, des familles canadiennes qui ouvrent leur cœur aux nouveaux arrivants et qui traitent leurs amis comme leur propre famille. En effet, l'entraide est au cœur de notre histoire et contribue à notre réussite. Mais on ne peut pas perdre de vue le travail qui nous reste encore à faire. Encore aujourd'hui, les inégalités persistent et beaucoup de gens sont laissés pour compte. Ça doit changer. Tous les Canadiens devraient pouvoir profiter de la réussite de notre pays. On doit donc appuyer nos travailleurs. On doit donc continuer à créer des opportunités nouvelles et à aider les familles de la classe moyenne. C'est pourquoi on continue à se battre contre les changements climatiques. On doit absolument léguer un monde meilleur à nos enfants. Et j'ai aucun doute qu'on va relever ces défis ensemble comme les Canadiens ont l'habitude de faire. De ma famille à la vôtre, bonne fête du Canada